pour recevoir les prochaines notifications. Donc peut-on investir quand on est au chômage Tu sais, si tu me suis, j'aime pas la langue de bois, je suis pas un vendeur de rêve, je laisse ça à des gens qui savent très bien le faire. Si tu es au chômage de, de longue durée ou si tu es au chômage parce que euh, voilà, tu as 50 ans et euh, tu travailles dans une usine pendant toute ta vie et l'usine a fermé et tu es au chômage, tu es vraiment en galère et tu ne vois pas où tu vas aller, bon, très honnêtement, je ne t'encourage pas à aller investir dans l'immobilier pour l'instant. Remets-toi un, un projet en ta tête, Fais-toi ton bilan de compétences. tu ne va pas forcément voir des spécialistes en bilan de compétences. Tu es capable de te le faire. Euh, lis des, des, des bouquins de développement personnel. Réaligne-toi sur quelque chose que tu as envie de faire tranquillement. Prends ton temps, sans pression. Si ensuite, c'est aller faire de l'investissement immobilier, en mode, par exemple, location courte durée, faire de l'investissement immobilier avec, par exemple, de la prestation hôtelière et que ça va remplacer ton salaire, ça va te permettre d'avoir un réel revenu, c'est une chose très, très bonne à faire. Mais le premier truc, c'est se réaligner avec soi-même, prendre le temps de faire un bilan de compétences, son bilan de compétences et savoir réellement où tu veux aller. Donc, si tu es au chômage, mais que ce n'est pas un choix et que tu le subis vraiment et que ça t'a quand même déstabilisé, je ne t'encourage pas forcément à tout de suite faire des investissements immobiliers, mais plutôt à respirer, à te remettre d'aplomb et ensuite, tu auras le temps et tu iras faire des investissements immobiliers. Le but, ce n'est pas de se mettre en danger. La vie est belle. L'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas d'être le plus rapide à trois mois. Mais c'est d'être le plus rapide à 5 ans, 10 ans, 20 ans et être toujours en vie à dans 20 ans. Pas forcément le plus rapide tout de suite. Maintenant, si tu es au chômage parce que tu as un réel projet derrière. J'accompagne des gens qui sont au chômage mais qui ont un réel projet derrière. Monter une société, prendre un petit break mais rebondir et savoir que derrière, ils peuvent être embauchés avec un salaire vraiment confortable. Quand tu as vraiment un plan derrière, tu t'es mis au chômage, mais entre guillemets, c'est un chômage voulu, c'est un chômage décidé, stratégique entre guillemets. Là, je vais t'encourager à aller vers de l'investissement immobilier parce que tu sais en fait où tu vas. Donc cette partie-là, je suis au chômage mais je ne sais pas où je vais, elle est derrière toi. Tu sais où tu vas, soit tu vas monter ta boîte, tu es en train de t'associer, soit tu le le temps de retrouver un travail mais tu sais que tu es dans un terrain fertile avec un salaire assez important. Tu vas, quoi qu'il arrive, galérer pour trouver un financement. Ça, tu le sais. Maintenant, je t'encourage à quand même euh, aller faire ton étude de marché, à quand même faire une attaque massive de, de ton marché, faire des grosses euh, offres agressives mais ensuite, tu vas galérer, mais tu trouveras une banque si, bien évidemment, tu arrives à mettre de l'argent de côté. Si tu es au chômage et que tu as zéro épargne, ça va être compliqué. Mais si tu es au chômage et que tu as un petit peu d'épargne, tu peux montrer ça banquier et Tu vas trouver une banque qui va te suivre, surtout si tu as un projet derrière de monter ta société ou si tu as un projet derrière encore mieux, et je te le conseille, d'être en CDI. N'oubliez pas quelque chose qui est super important. Le CDI, c'est la voie royale pour investir. On peut investir sans CDI, on peut investir dans tous les cas possibles. Maintenant, la voie royale, c'est le CDI. Il vaut mieux avoir 2-3 ans de CDI, tranquillement, investir et ensuite pouvoir faire exactement ce que tu veux. Ce qu'on appelle un petit peu, passer par la case un peu prison, pour derrière euh, s'en sortir. Plutôt que euh, ne pas être en prison, mais pas être vraiment en liberté, être entre les deux pendant toute ta vie. Donc voilà, c'était une rapide vidéo pour t'expliquer mon point de vue sur est-ce qu'on peut investir au chômage. Donc oui, on peut investir au chômage si c'est un chômage entre guillemets stratégique voulu. Si c'est un chômage subi, je t'encourage d'abord à revoir, euh, à t'aligner avec ce que tu souhaites réellement faire avant de passer à l'investissement immobilier. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, un gros like, partage-la à des amis investisseurs, des investisseurs en herbe, des gens qui ont encore quelques croyances limitantes pour se lancer ou des gens qui veulent tout simplement passer à la vitesse supérieure. Mets-moi en commentaire si tu as déjà été au chômage, si tu as déjà investi en étant au chômage ou si pour toi, il est hors de question de pouvoir investir en étant au chômage. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu seras au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Tu auras une petite cloche, tu cliques bien sur la cloche. Ça te permettra de recevoir les prochaines notifications. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis juste de profiter de la vie, profite des tiens, car la vie passe très vite et passe à l'action. Ciao, ciao